Créer une bibliographie avec Zotero Bib. Si vous avez de nombreux travaux dans lesquels vous devez créer des bibliographies, quelques options s'offrent à vous. Vous pouvez créer une bibliographie manuellement. Cela prend un peu de temps et très peu de personnes que je connais apprécient ce processus, mais si vous aimez le faire de cette façon, allez-y. Vous pouvez aussi utiliser un gestionnaire de citations comme Zotero, EndNote et Mendeley. Il s'agit de logiciels à télécharger et à installer. Il peut être long d'apprendre comment bien les utiliser, mais ils sont excellents si vous avez de gros projets. Si vous n'avez besoin que d'une bibliographie courte et rapide, une autre option consiste à utiliser un générateur de bibliographie en ligne. Cependant, si vous en avez déjà utilisé un, vous avez peut-être remarqué que beaucoup d'entre eux diffusent des publicités ou essaient de vous demander de l'argent pour obtenir la version complète. Je vais vous présenter un générateur de bibliographie en ligne, ZoteroBib, qui est gratuit et sans publicité, créé par les mêmes personnes qui ont créé Zotero. Veuillez noter qu'il est possible de créer une bibliographie en français avec ZoteroBib, mais que l'outil lui-même est seulement disponible en anglais. Donc, le processus de création d'une bibliographie avec ZoteroBib consiste à saisir les sources à citer, une par une, dans le champ « site », à sélectionner le style de citation pour votre bibliographie, puis à exporter cette bibliographie soit en la copiant dans le presse-papier, donc par un copy-paste, soit en l'exportant dans son propre fichier. Je vais vous montrer rapidement comment procéder. Disons que j'ai rédigé un travail sur la distraction numérique et que j'ai cité deux articles de journaux et un livre. Je place ces éléments un par un dans le champ « site » Je peux les placer par titre, par URL, par ISBN ou par d'autres identifiants. J'ai entré par titre le premier article, l'influence des usages numériques des étudiants sur la réussite scolaire. Je mets le titre dans la case « "site" et j'appuie sur « Entrée ». ZoteroBib va chercher la citation complète de cet article sur le Web et me présenter la citation complète. Je peux la sélectionner et elle est ajoutée à ma bibliographie courante. Je vais ajouter mon deuxième article, un article en anglais qui s'intitule « Attentional literacy as a new literacy, helping students deal with digital disarray ». Cette fois-ci, je vais le faire en copiant le lien URL de l'article. Donc, je prends le lien URL, je le colle dans la boîte de citation de Zotero Bib et j'appuie sur « Entrée ». À nouveau, Zotero trouve les informations de la citation. J'ai également un livre que j'aimerais ajouter, euh, mais cette fois, j'ai le livre imprimé sous les yeux. Il s'agit de « Comment rester concentré dans un monde numérique » de Francis Booth. Au lieu d'ajouter par titre ou par URL, je vais cette fois-ci l'ajouter par ISBN, le numéro euh, international normalisé du livre, qui est le petit numéro situé euh, au-dessus du code barre du livre. J'entre le ISBN dans la boîte de citation et je sélectionne « Site. Les informations de citation de comment rester concentré dans un monde numérique sont ajoutées à ma bibliographie. J'ai donc une bibliographie de trois sources. Par défaut, j'ai le style de citation APA 7e édition. Je peux le changer pour Chicago Manual of Style, MLA, Turabian, ou si j'ai besoin d'un autre style de citation, plus de 10 000 styles sont disponibles, mais dans le cas de notre exemple, je vais le laisser à APA 7. Enfin. Pour exporter cette bibliographie, je peux télécharger un fichier, euh, mais aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est sélectionner le bouton « Copy to clipboard », donc « copier dans le presse-papier, et le coller dans mon document de travail Word. Et voilà, j'ai ma bibliographie à trois sources, avec deux articles et un livre. Il ne me reste plus qu'à la parcourir pour m'assurer que toutes les informations de citation sont correctes. Il y a toujours une chance que les informations disponibles en ligne comportent de petites erreurs. Néanmoins, c'est le processus d'utilisation d'un générateur de bibliographie en ligne, comme ZoteroBib, pour créer rapidement une bibliographie. Si vous avez besoin d'aide ou d'informations supplémentaires, contactez la bibliothèque de votre établissement d'enseignement.